Vidéo 4 Adobe Creative Cloud Express. Créer une section Projet échantillon de travail. Dans cette vidéo, nous créerons une section de portfolio où afficher des projets et des échantillons de travail. Nous explorerons le mode de disposition en grille de photos. Pour savoir choisir les projets à afficher dans votre portfolio, regardez la vidéo à ce sujet. Dans cet exemple, l'étudiante a séparé son travail en trois catégories afin de mieux organiser le tout visuellement. Lorsque vous aurez choisi de 3 à 5 projets que vous croyez le mieux représenter vos compétences, vous devrez décider comment les afficher. Il n'y a pas de manière parfaite d'afficher son travail. Adobe Creative Cloud Express offre plusieurs options de disposition qui conviennent à toutes sortes de projets. La première option de disposition que nous verrons est la grille de photos. La grille de photos est une bonne manière d'afficher plusieurs photos venant d'un même projet ou, dans ce cas-ci, plusieurs photos montrant une compétence spécifique. Commençons comme d'habitude par ajouter un entête H1, projet, et un entête H2 dont le nom sera celui de votre premier projet ou première catégorie. Ouvrez ensuite les options de disposition et cliquez sur Photo Grid. Ceci ouvrira une page séparée avec une barre de navigation à droite. Téléversez autant de photos que nécessaire. Vous pouvez facilement téléverser plusieurs photos en gardant le doigt sur la touche CTRL ou CMD sur Mac et en sélectionnant plusieurs images. Creative Cloud Express organisera automatiquement l'ordre de vos photos selon leur ordre de sélection. Mais vous pouvez modifier l'ordre et la taille des photos en cliquant sur chacune d'entre elles. Lorsque vous êtes satisfait de votre grille de photos, cliquez sur Save dans le coin supérieur droit pour retourner à la page principale de votre portfolio. Il y a un espace sous la grille où vous pouvez ajouter une courte description. Vous pouvez aussi cliquer sur le plus pour en ajouter une. Répétez ce processus pour tous les projets que vous voulez ajouter à votre portfolio. La section Projet est l'endroit où vous pouvez être le plus créatif, alors sentez-vous à l'aise d'expérimenter avec les différentes dispositions de pages pour trouver votre préféré. Selon vos projets ou échantillons de travail, vous pourriez vouloir explorer l'option Show ou Diaporama pour les afficher. Cette option serait idéale si vous cherchez à afficher des projets moins visuels qui nécessitent une description textuelle plus longue. Nous traiterons de cette option dans la prochaine vidéo.